Alors, euh, mon pseudo, ça sera Léna. Euh, je confirme que j'ai connaissance que cette conversation est enregistrée et ça ne me cause, ne pose aucun problème. Voilà. Léna, cette étude de cas, tu en bénéficies gratuitement. Je... Et je t'en remercie vivement. Je le précise euh, dans le cadre bah, tout simplement euh, du moment difficile que nous traversons et où j'ai suggéré à tout le monde euh, de donner un petit peu du, du sien. Donc voilà, ça ne me coûte finalement pas grand-chose que de traiter quelques cas gratuitement. Et ce qui est marrant, est, enfin ce qui est marrant, ce qui est marrant ou tragique selon selon comment on veut le prendre, c'est qu'un certain nombre de petits rageux qui toute l'année euh, se plaignent que le monde est trop dur et que tout et que tout est trop cher, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils donnent de leur temps ou de, leur, ou de leurs compétences On attend de voir, Un hein, les rageux. Dites-nous un petit peu ce que, vous, ce que vous faites pour les autres. Alors, vas-y, Léna, je t'écoute. Alors, donc, je me suis permise de te solliciter, effectivement, dans ce contexte-là. Je te remercie vivement euh, de me consacrer du temps et, euh, et euh, de me donner un petit peu de ton savoir et de tes connaissances pour m'aider à, à progresser. Tu n'habiterais pas, pas légèrement dans le sud-est, toi euh, je suis né, j'ai grandi dans le sud-ouest. Oui. Ah, ouest. Oh, J'avais cru le sud-est, je oui. me suis trompé. Bien. Non, dans le sud-ouest. Alors, je me présente. Je me présente. 30... <rire> Pardon, je vais me mo 30... moquer de ton accent tout du long. Hein. C'est la contrepartie pour bénéficier d'une étude de cas gratuite, c'est que tu vas subir les moqueries. Non, mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. <rire> donc euh, voilà, j'ai 37 ans, je suis divorcée, euh, j'ai un enfant qui a 12 ans. Euh, donc euh, je suis née, j'ai grandi euh, dans le sud-ouest. Euh, j'ai vécu un petit peu à Paris, en région parisienne. Je suis rentrée dans le sud et depuis euh, un an et demi, je vis à l'étranger. Euh, donc voilà. Euh, tu as remigré. Euh, donc... Oui. Félicitations, c'est bien. Essaye de convaincre toute ta tribu maintenant. Voilà, donc, euh, alors j'avais fait le test là sur, euh, comment dirais-je, euh, sur... Euh, elle et lui. Facebook, voilà, elle est lui. Euh, euh, donc j'ai un taux de F à 60% et un taux de H à 40%. Euh, donc euh, je précise, c'est pas pour me raconter, mais que je suis la dernière euh, d'une famille de six enfants et que j'ai cinq grands frères Donc ce qui peut expliquer le taux de H. Et euh, voilà pour expliquer aussi un petit peu mon profil. Au niveau de mon parcours pro, euh, euh, j'ai travaillé longtemps dans le commerce. Euh, voilà, j'ai été euh, vendeuse, après j'ai été responsable magasin, etc., etc. Et ensuite, euh, quand j'ai pris la décision de devenir maman, euh, pour des questions de logistique, euh, j'ai choisi de travailler dans l'administration. Ce qui m'a vite gonflé. Et depuis quatre euh, ans, j'ai choisi de travailler en freelance, en tant qu'assistante euh, de direction, assistante administrative. Et donc, je suis à mon propre compte. Et euh, donc, voilà. Et je travaille euh, donc depuis l'année. T'as arrêté, euh, arrêté de pousser des, des cartons de vêtements, tu pousses des papiers quoi <rire> Voilà, donc voilà, et de, de, je travaille de la maison, et j'ai l'habitude, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu creux et là c'est encore plus creux, donc euh, voilà, mais euh, voilà, je suis contente de mon choix et je m'épanouis dans ce choix. D'accord, on est, ra voilà. est ravi mais quel est ton problème en fait alors, mon problème, euh, c'est d'un problème d'ordre sentimental et relationnel. Euh, alors, comment tu euh, découvert euh, mon travail Pardonne-moi entre, entre parenthèses, je te le demande maintenant comme ça, ça sera fait. Comment m'as-tu comment découvert Sur YouTube. Voilà, YouTube. mais ça fait, ça fait un petit moment que je te suis parce que je travaille plus d'administration depuis 2016. Euh, et après, j'ai eu un accident, j'ai été opéré à l'ité. Donc, euh, forcément, j'ai passé longtemps euh, à regarder des vidéos, etc. Euh, donc, c'était sur YouTube, une suggestion et voilà. <rire> euh, donc, ma question est la suivante. Suis-je condamnée à rester seule Dois-je et comment changer, ou du moins évoluer, pour pouvoir euh, arriver à euh, avoir un amoureux et être heureuse <rire> voilà. Alors là, il voilà. y a une étape que... Alors voilà, alors... Là, c'est ce que je reproche parfois dans les récits, c'est qu'on va s'apesantir sur des, sur des hypothèses explicatives dans le psychologique, c'est-à-dire euh, j'estime euh, euh, en accord avec moi-même que euh, mon taux de hache vient du fait que j'ai eu six frères et sœurs, ou, six, ou cinq frères, par contre, on saute la seule chose importante qui est pourquoi une femme qui manifestement a déjà fondé un foyer, a déjà fait un enfant, s'est déjà mariée, etc. Pourquoi cette question de, de, sur, sur le, le, le célibat, la solitude le... il, y a, il, y a un, il y a un étage de la fusée qui manque là qui... Ah non, non, bien sûr, je vais te faire l'historique, donc je te pose la question parce que tu m'as dit quel est mon problème, donc euh, je t'ai fait la question et la problématique, maintenant je vais te faire ah. l'historique, donc comme je sais, euh, alors, mon adolescence, euh, j'ai une relation très longue. Euh, étant non, on, moment moment pas, de... on ne veut pas, on ne veut pas, euh, chérie, on ne veut pas, chérie, adoles... on ne veut pas ton adolescence. Oui, je te fais l'historique. Ce... Non, donc, voilà, mais non, mais tu ne nous, tu nous le fais pas parce que je ne le gros. veux pas. Non, non, allô, ça, ça m'intéresse pas l'historique, C'est pas comme ça que je travaille. Ensuite, Ce... ensuite... Donc, allô euh, Allô. Oui, donc je continue. Non, ensuite, allô, allô Oui, oui Tu m'entends Oui, je te dis je... ensuite, j'ai été Non, mobilier. non, non, non, je te demande de ne pas faire l'historique. Alors qu'est-ce que tu veux de, Comment tu veux que je m'y prenne Si ça ne te convient pas, pour pouvoir me comprendre, D'abord, ça n'intéresse in... si... absolument personne l'historique des gens. J'ai expliqué pendant des années, à la fois dans mes ateliers Dream Job et dans mon séminaire Parler de Soi, que c'est un piège que de se décrire de façon chronologique, que c'est un, une erreur qui est souvent commise, notamment lors des entretiens d'embauche. Dès qu'on dit à quelqu'un « parlez-moi de vous », il vous récite sa vie, l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire la curiosité naturelle, baisse de 150, de 150 points et on s'endort. Ta vie n'intéresse absolument personne et certainement pas un inconnu et certainement pas ceux qui nous écoutent Alors, ce que je te demande c'est de m'expliquer de, me, de, me, de, me, de, de me présenter de me contextualiser pourquoi une femme de 37 ans qui s'est déjà reproduite, qui a déjà eu un enfant qui potentiellement peut en avoir un ou plusieurs autres et qui ne me, ne me décrit pas euh, d'énormes accidents de parcours pourquoi elle en arrive à s'inquiéter de sa solitude Tu ne m'as pas répondu et ton adolescence ne me sert strictement à rien. Pourquoi est-ce qu'un psy... Écoute-moi. C'est pas un jus... Je, su... je t'explique... Allô <rire> C'est pire quand il ne paye pas. Je t'explique la différence avec une, une approche psychologique ou psychothérapeutique. Pourquoi je un, un de psy... J'entends. Pourquoi un psy t'aurait fait parler de, ta, de ton adolescence pendant 3, 4, 5, 6 séances A ton avis Ah non, mais là c'était pas le... le c'est une question. Le, le but c'était pas métallé. C'est une question. Je sais pas, c'est pour, pour connaître les antécédents et voir mon fonctionnement. Pourquoi Non, euh... c'est faux. Pourquoi Je sais pas ça. Pourquoi je, je, Alors je sais pas. Parce, Parce que, que, que tu payes Parce que ça fait des séances où il a rien à branler et que tu sors de la thune à chaque fois. C'est de l'argent facile. Okay. Bon, euh, je vais essayer de pas trop m'égarer. Qu'est-ce qui t'inquiète dire... Ce qui m'inquiète, c'est qu'en termes de relation, je n'arrive pas à... Euh, mais déjà, mais j'ai un échec, hein, donc un mariage qui s'est soldé par un divorce. Et, euh... Pourquoi un divorce est-il forcément un échec Parce que le but quand tu te maries, c'est pas divorcer. <rire> Pourquoi pas Pourquoi parce que c'est un peu le but du mariage, c'est lier à l'autre et, et euh, faire euh, et acter le fait qu'on veuille passer le restant de ses jours ensemble. Non, mais ça, c'est ton interprétation. Oui, c'est mon interprétation, mais je te la donne. Justement pour ça, c'est culturel. Hein. Ça, c'est culturel. C'est ta lecture du couple. La nature. La nature rapproche les gens pour les faire procréer. Et par-dessus. et par-dessus le social à inventer un pacte avec des conditions de rétorsion mutuelle, c'est-à-dire avec un certain coût au désengagement, afin que les parents, et notamment le père, ne se désinvestissent pas trop tôt de la vie de l'enfant, afin que celui-ci bénéficie de toute l'attention et des calories possibles pour survivre. Mais une fois que ton enfant est en âge de survivre, euh, à part par une espèce d'utopie ou d'idéalisme culturel, ou euh, théologique, ou religieux, ou confessionnel, ou culturel, ou confessionnel, rien ne dit que le couple et vocation à durer jusqu'à ce que mort s'en suive. Suive, pardon. Oui, j'entends, je ne je, hein, je, je suis pas naïf, je sais que tes couples divorcent et je le vis moi-même, mais moi personnellement, c'était n'était pas, pas, pas dans le but de me reproduire que je me suis marié. Tu n'en sais rien, tu ne connais pas tes euh... buts. Ils te dépassent. Ben, J'aurais très bien pu faire un enfant hors mariage. Pour moi, je dissocie les deux. Tu, tu dis... Tu, tu, tu dis aussi... Tu fais ce que, que, que tu que veux consciemment, oublie. mais ce que tu fais consciemment... Moi, Tu fais ce que tu veux, parce que tu n'écoutes pas bien, tu écoutes quand je parle. Tu fais ce que tu veux consciemment, mais ce que oui. tu fais consciemment, n'oblitère pas ce que tu fais inconsciemment. C'est pas parce qu'il y a une couche de ton raisonnement qui est accessible à ta perception... Que tout est accessible oui. à ta perception. Moi, j'ai l'impression de me diriger, de me gouverner. En réalité, les deux tiers de ce que je fais sont hors de mon de mon de mon, de mon champ de conscience. C'est inconscient. Tout à fait. Je, je le comprends. Je le comprends et je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, en tout cas, consciemment, pas, c'était pas, pas le but. <rire> c'était pas le but de mon engagement. Ce n'était pas, pas ma motivation au mariage, C'était pas me reproduire euh, tu à sais, Tu n'en sais rien. Et je, je n'avais pas euh, le, le poids euh, familial ou culturel qui m'obligeait à me marier pour faire un enfant. Laisse, euh, laisse la place au doute dans ta présentation des faits. Une grande partie de, de ton incapacité à résoudre ton problème, à, si tant est que ce soit un problème, vient du fait que tu oui. présentes les faits avec zéro place au doute. D'accord. Tu, tu n'en sais rien. Okay. Laisse-toi laisse une marge d'erreur. Ok. Ton, ton, ton mariage, enfin ton, ton union, s'est soldé oui. par un enfant et une séparation. Ça, c'est un fait. Oui. Que cette séparation tu la qualifie d'erreur ou d'échec, là on n'est plus dans un fait, on est dans un jugement des faits. Oui, tout à fait. Oui. Et garde en tête oui. que ce jugement... C'est Voilà. effectivement, Oui, non, non, mais ça j'entends et je le conçois. Je le, je le conçois tout à fait. C'est tout fait entendable et je, je, je le comprends. Donc, du coup, je n'ai toujours pas la raison pour laquelle tu, tu, tu estimes que es, ton célibat actuel est un, un échec ou un problème ou qu'il t'inquiète. Pourquoi t'inquiète-t-il Parce que je vois ma manière de fonctionner, je vois mon relationnel aux hommes et j'ai l'impression qu'il y a une problématique vu que mon, mes couples ne durent pas. <rire> Tes couples ne durent pas alors ben, Il a duré combien de temps celui-ci mon mariage Oui, celui de, avec le père de l'enfant. 13 ans, bon ben moi j'appelle j'appelle pas ça ne pas durer, c'est pas mal 13 ans. Et, et les autres alors. Euh, ensuite je suis restée un an avec une personne et là je suis avec quelqu'un depuis 6 mois. Et quest qui je comprends pas qu'est-ce qui ne dure pas Ce sont des moyennes au, à, à, à l'époque contemporaine, c'est parfaitement normal. Enfin, c'est même assez long d'ailleurs. Oui, mais comme tu... Peut-être du, du prisme de la société actuelle et peut-être un fonctionnement. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de stabilité et je n'aime pas mettre autant d'énergie dans des relations amoureuses. Enfin, énergie dans mon couple, oui. Mais euh, encore une fois, repartir sur une histoire, euh, présenter à mon fils... Euh, ah un... Voilà Là, on touche à quelque chose. Il y a... Euh... Je, je pense que tu as sous-estimé l'importance de l'enfant dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe euh... Comment... Qu'est-ce qui se joue autour du gamin là mais qu'est-ce qui se joue euh, J'ai pas envie que que ce soit un défilé non plus. Euh, bien sûr, il sait que ça mérite divorcer. C'est tout à fait normal que je serai comme quelqu'un, que je refasse ma vie. Euh, forcément, ben peut-être que je peux. Euh, ça peut se solder par une séparation. Ça, ça, y a pas de souci avec ça. Mais j'ai pas envie que ça se répète des dizaines et des dizaines de fois. Mais et, euh, le, enfin, voilà. On n'en est, est pas à cette extrémité-là. Et qui plus est, moi, je ne comprends pas pourquoi tu nous dis que, que tu, tu souffres de, de, de, de ne pas de, de n'avoir personne, alors qu'en réalité, tu nous dis une demi, 20 demi plus tard que tu avais avec quelqu'un. Il sort d'où, celui-là non, non, je te dis que je, je te dis que euh, je ne souhaite... Aujourd'hui, je suis dans un couple. Je sens que ma relation euh, est très fragile. Mon couple est très fragile. Ça veut dire quoi et je en langage, en langage mécanique, logique, pragmatique, ça veut dire quoi qui, qui, qui, est, qui est prêt à se barrer et pourquoi Je pense que ça peut être moi. Pour quel motif euh, Pour motif... Euh, alors, euh, je vais dire qu'on a une feuille de route un peu similaire, mais au niveau, euh, au niveau caractère... Euh, Concrètement, euh, une anecdote Je pense qu'une anecdote... Une anecdote... Des euh, voilà, par exemple, là on s'est disputé, euh, enfin, disputé, on s'est disputé, on s'est pas disputé justement. Euh, il ne m'a pas donné des nouvelles depuis euh, trois jours et c'est pas arrivé depuis le début de notre relation. Euh, il était venu boire un café à la maison, j'étais en nuit euh, dans ma chambre et lui était dans le salon. Donc je termine ma conversation et quand je termine ma conversation, je retourne dans le salon. Et, euh, et là, je le vois euh, complètement énervé. Euh, oui, c'était possible, pas dispo, je sais pas quoi, et qui part en, en claquant la porte. Euh, j'ai pas très bien compris pourquoi, en sachant que j'ai juste conclu ma conversation, en disant que je recevais, euh, euh, que je recevais mon, mon chéri, et que voilà, je mettais fin à ma conversation. J'ai pas passé trois plombes au téléphone. Et je pense que c'est parce que je ne me suis pas rendue toute dispo, toute, toute voilà, et que euh, il l'a mal pris. Il a besoin d'énormément d'attention, d'énormément de, de, de, de que je ne suis peut-être pas en, en capacité de lui donner. Voilà. Énormément, c'est encore une fois un jugement de valeur. Tu me sens de ne voir un peu que le sommet de l'iceberg. L'immense majorité des gens ne pètent pas un câble sans raison. Ça, c'est une interprétation toujours partielle. Ah, mon ex oui. pétait des câbles sans raison, euh, mon compagnon devient violent. Non, non, non. La, euh, à part des cas pathologiques qui sont finalement rarissimes, l'immense majorité des gens ne pètent pas un câble sans raison. C'est l'accumulation oui, et la, la, passion, la, la tension d'un élastique pour... qui, qui, qui casse. D'accord. En tout cas, je n'ai pas compris d'où venait son agacement. Voilà. Oui, c'est ça ton agacement. problème, c'est que tu n'as pas compris. Voilà. Moi, c est, c est, ça, ça me rappelle d'innombrables et dites-le en commentaire, dites-le euh, en commentaire, pardon, si c'est également votre cas. Ça me rappelle d'innombrables fois où j'avais expliqué dans tous les sens et pourtant Dieu sait que quand même si moi je sais pas expliquer un problème relationnel, je vois pas qui peut l'expliquer. En France, c'est dans le texte et par écrit et par oral, j'avais expliqué les motifs de mon agacement à ma meuf et où après la séparation, elle allait répandre dans tout Paris qu'elle ne savait pas pourquoi j'étais parti. Alors que je lui avais dit, que je lui avais, je lui avais dit, crié, murmuré et écrit. Et que je suis quand même Stéphane Edouard, Donc je pense quand même savoir, que je, je pense m'exprimer à peu près clairement sur ces sujets. Et elle disait partout qu'elle n'était pas au courant, qu'elle n'avait pas compris. Donc, de deux choses l'une, soit tu fais preuve d'une cécité partielle et en réalité tu n'as pas envie de comprendre ce, que, ce qui, ce qui, ce qui l'agace chez toi parce que ça te renvoie à une fragilité que tu n'as pas envie d'entendre soit hypothèse la plus probable tu, tu l'apprécies mais enfin euh, c'est pas complètement ta tasse de thé et t'en es pas folle dingue voilà. et ça te dérangerait pas plus que ça qu'il qu se barre ce qu il, il ne se barre pas parce que tu n'as tout simplement pas envie comme tu le dis de te retrouver confronté au, euh, à faire tourner manège devant ton fils voilà. pour moi ça c'est l'hypothèse la plus probable d'accord Bon. Bon, écoute, mais euh... personne ne pète un câble sans raison. Faut arrêter avec cette, cette non, non, prétendue parle, donc, irascibilité est, est qui... des gens. Personne ira... il, y a des, il y a des gens irascibles, mais qui sont ultra minoritaires. Dites-vous bien non, non, que dans l'immense majorité, j'ai pas fini. Que... Tu, tu me coupes tout le temps la parole. Tu vois, par exemple, si, pour un homme, enfin, j'imagine que ça, ça doit lui casser les couilles également, par exemple. Donc, je n'ai pas fini, en plus, je te, je te prends gratuitement, tu m'écoutes même pas. Ce qui, ce qui n'est pas payé n'a pas de valeur. Voilà. Donc, je t'explique que l'irascibilité est toujours une, euh, une, une, une, une, souvent, très souvent une hypothèse erronée que les gens réellement irascibles sont très rares. C'est un petit peu comme la jambe courte, c'est la théorie de la jambe courte. Pendant des années, on a mis aux ados qui avaient des problèmes de dos, on leur a collé des semelles de hauteur différente chez des podologues qui facturaient ça très cher en disant le pauvre il a une jambe plus courte que l'autre, c'est pour ça qu'il a mal au dos. Et en fait, personne ou l'immense majorité des gens n'ont pas une jambe plus courte que l'autre, ils ont simplement le le le pour, par manque de souplesse ou par stress ou par euh, parce qu'on respire mal, on a le bassin, on a les sacroiliacs, sacro le sacrum, les iliaques et les sacro-iliaques qui sont pas alignés et donc ça donne l'impression d'une jambe plus courte et on compense. En réalité, il faut arrêter ces conneries, c'est évidemment pire que le mal. C'est la même chose avec l'irascibilité. Il y a peut-être un pour mille ou un pour cent ou deux pour cent ou trois pour cent des gens qui sont fondamentalement irascibles, l'immense majorité ne le sont pas, et leur colère, comme la mienne par exemple, vient progressivement par répétition pendant des semaines, des mois ou des années de la cause de l'énervement. Et en général, celui qui le crée ou la crée, on lui a dit répéter et écrit dans tous les sens ce qui est gavant chez lui, mais simplement, il est dans l'incapacité de le changer. Et après, il va crier sur tous les toits qu'il ne sait pas ou qu'il ne comprend pas. Donc, ton, ton, soit tu creuses... La raison pour laquelle euh, monsieur a claqué la porte et ne te parle pas depuis trois jours, ce qui serait on va dire une analyse de niveau 1, soit on va à l'analyse au niveau 2 et moi je pense que fondamentalement tu ne crains pas tant que ça le départ de cet homme et que fondamentalement il n'est pas très important et, et que tu n'y tiens pas tant que ça. Ce qui me semble être confirmé par simplement la façon dont tu as présenté ton discours, on apprend son existence au bout de 20 minutes, enfin au bout d'un quart d'heure. Ce qui déjà n'est pas normal. S'il était important, on aurait appris son existence au bout de trois phrases. Il y a quelqu'un Tu peux parler là oui, je suis là. J'attendais ton aval avant de pouvoir répondre. Mais ce n'est pas, pas une question d'aval, ça s'appelle de, de la conversation. Il n'y a pas à laisser une minute de blanc derrière, mais il n'y a pas non plus à parler par-dessus l'autre. Hein, il y a un juste milieu. Euh, j'entends. Bon, ben écoute... Euh, euh, ok, j'entends ce que tu me dis. Je, il est important pour moi, j'ai de l'affection pour lui, et je peux même dire que j'en suis amoureuse, et c'est des sentiments que je n'avais pas ressentis depuis longtemps. Euh, si je ne l'ai pas présenté en premier, comme je t'ai dit, c'est parce que ma, ma vision de te présenter les choses était euh, sûrement erronée. J'étais partie euh, structurer mon, mon, mon récit de manière chronologique à tort, je l'ai compris. Euh, il n'a pas pour tempérament de, de se mettre en colère ou autre. Peut-être effectivement il y a quelque chose qui l'agace, voilà. il ne m'en a pas fait part. De, ma, de manière explicite, euh, il ne m'en a pas fait part. Euh, je ne pense pas que mon comportement ait été inadapté lorsqu'il est arrivé chez moi. J'ai été accueillante, souriante, et j'ai pris congé gentiment. Pas possible. C'est pas possible. Un homme qui n'est une personne, qui n'est pas colérique, oui. ne pète pas un câble et ne disparaît pas trois jours sans raison. T'as loupé, as loupé un étage. T'as loupé un épisode. Oui, j'ai dû, j'ai dû louper quelque chose, tout à fait. Dû quelque chose. Les gens ne sont jamais irrationnels. Il y a toujours, toujours, toujours une explication logique. Ouais. En tout cas, c'est le postulat que vous devez adopter quand vous partez à la recherche de l'explication du comportement de quelqu'un. Toujours, n'abdiquez pas, il y a une explication logique. on verra ce qu'il qui me dira quand on crèvera l'abcès. <rire> Mais ça ne, nous di, ça ne nous dit pas pourquoi tu m'appelles tu pour une question de mes couples ne durent pas, euh, euh, j'ai peur de la solitude, etc. pour qu'on apprenne finalement que tu es que... en couple. Il ça, ça, y a toujours quelque chose qui, qui tourne que, par rond là. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas durer si, euh, si ça continue comme ça, que ça ne va pas durer. Parce que je ne vais pas euh, accepter ce genre de choses, parce que... Euh, bah manifestement, c'est lui je... qui n'a pas accepté, c'est lui qui est parti, là. Voilà. Euh, ce, ou lui, ou moi, mais bon, tu le, je pense euh, ne pas trop m'avancer à me dire un, en disant qu'il ne me quittera pas. Euh, parce que ben, les hommes quittent rarement. Euh, ah bon, Ah bah tiens, moi j'ai quitté 80, 95% des cas. Oui, mais tu as un profil particulier, tu as une intelligence émotionnelle, comme tu as dit, tu exprimes clairement tes besoins, ou quand il y a une problématique, tu débriefes avec ton conjo ta conjointe, euh, ce que peu d'hommes font beaucoup d'hommes sont dans le non-dit dans le silence euh, euh, je sais qu'aujourd'hui mon ex-mari il y a beaucoup de son attitude que je n'ai pas compris qu'il qu qu n'a pas été capable de verbaliser et euh, je le vois euh, autour de moi énormément d'hommes ont du mal à exprimer euh, le pourquoi de, de, de leur insatisfaction euh, dans le couple je, je vais me permettre d'ajouter un détail parce que tu as raison sur la forme mais je trouve pas sur le fond il est vrai que statistiquement si on veut faire de la sociologie quantitative dans les couples hommes femmes hétéros à l'ancienne ce sont les femmes qui réclament plus souvent le divorce c'est vrai mais pour autant ce sont les hommes qui se désintéressent le plus vite donc ce sont les femmes qui vont formaliser la désunion mais euh, les hommes ne restent pas euh, amourachés en réalité très longtemps, simplement ils trouvent des dérivatifs. Ils ne vont pas forcément demander le divorce, ils vont soit s'adonner à un hobby qui n'est plus du tout leur compagne, soit ils vont bah, s'adonner à d'autres relations, donc ce qui s'appelle l'adultère ou la polygamie. Euh, ou les couples ouverts mais généralement ça va, faire, ça va être fait totalement en silence dans le non-dit euh, et ils ne vont demander le divorce qu'en qu qu qu qu dernière, qu dernière instance mais ça n'est pas tout à fait vrai de dire que les... c'est même très partiellement faux, très grandement faux de dire que les hommes restent comme ça, comme des, comme des, comme des, comme des, comme des toutous ça c'est une chose et par rapport au, au, au, au tien là dans le fait que tu sois certaine d'être celle qui a le niveau d'intérêt le plus faible, il y a quelque chose à creuser que tu ne nous dis pas non plus. Pourquoi, pourquoi as-tu choisis un homme Pourquoi tu choisis une relation dans laquelle, dans laquelle tu es celle qui a le niveau d'intérêt le plus faible C'est pas féminin, c'est pas F ça. Surtout maintenant où tu n'as plus le souci d'avoir un enfant Enfin, tu l'as déjà, ce n'est pas une urgence biologique. Tu n'as pas ton ventre qui te hurle, de tomber enceinte tout de suite. Tu vois. Comme tu pourrais l'avoir euh, si tu avais le même âge et pas d'enfant. Effectivement. C'est un choix stratégique. Hein, de toute façon, dans la, vie, dans la vie, il y a deux solutions. C'est soit on prend le risque de la passion et on prend le risque d'investir avec, avec quelqu'un envers qui on nourrit un intérêt supérieur, puisque les, les deux amendes deux ne sont jamais au même niveau d'intérêt, sinon, euh, si on n'a pas compris ça, on a, on a rien compris. Donc, si, si on commence en ayant le niveau d'intérêt le plus grand, ça veut dire qu'on va subir les joies et les affres de la passion. Soit on commence avec quelqu'un avec qui on a un niveau d'intérêt plus petit, et le risque, ce n'est pas les affres de la passion, le risque, c'est tout simplement l'ennui. Voilà. Pourquoi tu choisis quelqu'un qui t'aime plus que le contraire et avec qui tu risques très vite de tomber dans l'ennui Oui, effectivement, c'est des questions que je me pose. Bah, c'est que, la question que je te pose, en tout cas. Il faudrait y répondre. Euh, écoute, je pense que c'est son profil rassurant. Mais pour, alors justement, alors ah, pourquoi pourquoi éprouves-tu le besoin d'être rassuré Rassuré contre quoi Très très bonne question. Quelle est la menace La menace, c'est quoi C'est d'être à la rue, c'est d'être trompé. Ah non, non. Bah oui, mais je, je, je balance comme ça des, des idées, de, des exemples oui. de réponses au hasard, hein, je t'aide à, à chercher. Quelle est la menace Qu'est-ce que tu risques Qu'est-ce que tu crains euh... je, vais, je vais te donner la réponse évidente, qui a l'air un peu téléphonée et un peu cousue de fil blanc. Ouais. C'est que tu crains d'être toute seule, en fait. Mmh, non, dans le sens où je, je, je, je suis sollicitée. J'ai d'autres sollicitations. Oui, non, non, mais d'accord, mais ça, c'est oui, oui, virtuel. Oui. La réalité, c'est qu'à 37 ans, si j'ajoute 13 plus 1 plus ta, ta relation actuelle a duré combi euh, avec, depuis combien de temps tu fréquentes ce monsieur, cet homme 6 mois. 13 plus 1,5, ça fait 14,5. Mettons que tu aies commencé ta vie amoureuse à 20 ans, ça fait quand même pas beaucoup d'années toute seule, hein. Oui, c'est vrai, j'ai souvent été en couple. Tout voilà. voilà, Souvent, même plus que souvent, voire quasiment tout le temps. Ouais. Donc, c'est bien beau de me répondre avec une réponse un peu, un peu comme ça. Euh, euh, voilà ce qui se passerait si je voulais, je suis sollicité, etc. J'en doute pas. N'importe n'importe quelle femme dans un pays latin, enfin, même pas que latin d'ailleurs, vous êtes toutes sollicitées qui que vous soyez. Même les même les moches, même les connes, même, même les indifférentes, même les transparentes vous êtes tous infiniment sollicités à un niveau que la plupart des hommes n'imaginent pas. Ah oui, c'est horrible. Et, et, et, et maintenant, avec les moyens indirects, c'est-à-dire avec les messageries, etc. Vous êtes encore plus sollicité parce qu'avant il fallait prendre ses couilles à son, euh, ses couilles à son cou, comme on disait quand j'étais enfant, et, et, et, et, et aller voir l'autre. Maintenant, euh, vous avez le petit, le petit email sournois de l'informaticien euh, qui vous arrive. Ah, bah, je vous ai, euh, je vous ai dépanné euh, le mois dernier. Vous vous souvenez, hein, machin. C'est Robert ou c'est Mouloud euh, du dépannage de free. Euh. Maintenant, <rire> mais oui, bah c'est tout à fait ça. Mais oui, bah, on le Enfin, on le sait, nous on le sait les chatons, mais les, les, les hommes l'ignorent. Les hommes donc en fait, vous êtes sollicité en permanence, et donc cet argument de sollic... enfin, ça devient une espèce de bruit de fond finalement, où il n'y a plus vraiment une tête qui, qui, qui, qui dépasse. Et donc, ce n'est pas une explication qui me convainc. ça me dire « j'ai pas peur d'être seul parce que si je voulais blablabla bla, », bla, bla, bon, tu peux le penser, moi j'y crois pas. Moi, ce que je vois, c'est que tu as 37 ans, et que tu as passé 14 ans, 15 avec, euh, en couple officiel. Si on rajoute les petites amourettes dont tu parles pas, ça doit faire 16 ou 17. Donc 16 ou 17 à 37, je suis désolé, je vois pas à quel moment tu as affronté l'existence de, de, de, de face, de plein pied, toute seule comme une grande. Donc viens pas me dire que tu n'as pas peur d'être seul, parce que si tu n'avais pas peur d'être seul, tu le serais plus souvent. Par les faits, les, les faits démentent tes paroles euh, très chères. Oui bon après j'entends je, ce que tu dis hein, je ne le conteste pas hein, mais j'ai ah bah c'est un fait euh, euh, c'est des additions je, de c'est oui, oui, oui, oui, des additions oui, à deux oui, chiffres oui, donc c'est difficile je, de le contester je ne conteste pas, et je sais pas si ça sera entendable mais euh, effectivement après mon divorce euh, après ma séparation de, de mon époux j'ai j'ai vécu seule j'ai pris mon gamin sous le bras euh, j'ai recommencé ma vie euh, pris une maison euh, changé de job euh, changé de continent enfin voilà j'ai Enfin voilà, j'ai affronté la vie seule, mais effectivement je bah, Seul, seul, seul, non, je suis désolé. On ne peut pas avoir passé 15 ans en couple à 37 ans et dire qu'on a été seul souvent, c'est pas possible. Non, non, non, non, je ne dis pas souvent, mais je veux dire dans, dans le fait d'affronter ce que c'est la vie seule, même si c'est dans un laps de temps très court. Euh, J'ai quand même pris mon fils sous le bras. et Je suis partie à l'autre bout du monde sans personne et sans aide de personne que ce soit matérielle, financière, logistique ou autre. Donc euh, ah, à l'autre bout, bout du monde, l'autre bout du monde. Excuse-moi, t'es partie dans un pays dont tu dont tu parles pas la langue, etc. Ou t'es reparti chez toi Non, c'est pas justement pas mon pays d'origine. Tu c'est un pays totalement non, il est c'est franco, francophone. Voilà. Bon, déjà, t'en parles la langue. Donc c'est pas non plus complètement mmh. l'autre. Bon, moi je suis arrivé en Italie, je parlais pas la langue, je connaissais personne. Mmh. Et, et, et en plus de ça, euh, si je prends la femme que je connais le mieux, c'est-à-dire ma mère, euh, quand elle s'est séparée de mon père, c'est-à-dire en, en 83 ou 84, quelque chose comme ça, parce que j'avais 6 ans, 84, euh, je peux te dire que là, elle était vraiment seule. Et pendant un temps, et pendant un temps significatif. Donc toi, as été, t as, t as été seule 3 à 6 mois, enfin, si, si on compte bien, quoi, un an maximum. Donc... Hmm, un an ou deux, oui, mais c est, c est, moi je te parle de 20 ans. Donc, euh, tu, me, tu me sembles réfuter ton allergie à... Tu me sembles réfuter le fait que tu as, as une vraie allergie et une vraie peur de l'autonomie et tu masques ça derrière des histoires de couple, mais j'entends ce que tu dis mais si tu veux de, de en, en oubliant ma, ma partie euh, mariage euh, c'est à dire je ne dépends pas de lui financièrement j'ai mon appartement je gère ma vie pro euh, c'est vraiment purement aujourd'hui j'ai vraiment une relation qui est purement sentimentale en termes de logistique il va pas chercher mon gamin à l'école il va pas vraiment je mais alors qu'est ce qui qu t'apporte alors qu'est ce qu'il fait là Euh, ce qui m'apporte, euh, ben on passe des moments euh, ensemble, euh, de bons moments ensemble, mais c'est des moments de couple, c'est-à-dire euh, voilà, sortie, euh, dîner, euh, mmh. Euh, mmh. Euh, voilà. Mais euh, je ne peux pas dire qu'il fait partie de mon quotidien euh, en tant que mère de famille, en tant que voilà, on ne vit pas ensemble, donc voilà. Euh, euh, c'est quoi le projet euh, Vous partagez une feuille de route, mais elle est où C'est quoi la feuille de route non, c'est-à-dire que les projets... On, je pense qu'on a une vision commune de feuilles de route. Pour l'instant, on n'a pas fait de mise en commun. Même s'il nous l'a proposé de, au niveau professionnel, euh, de, de, de mettre notre feuille de route en commun. Euh, je, sais pas si mis, vous, je ne sais pas si vous le sentez, les chatons, mais moi, je, je sens gros comme une maison que tu trompes l'ennui avec euh, ce, ce, cet homme-là. D'accord. Après pour moi je me dis que c'est un peu frais pour euh, frais. pour pouvoir. Euh, le rosé, ça frais. se boit bien une frais, sinon c'est <rire> dégueulasse. Que c'est un peu frais pour euh, parce que comme tu l'as dit, euh, enfin, dit dès le départ, comme j'ai dit dès le départ, je suis maman. Donc euh, je prends quelques précautions avant de lier ma feuille de route à, à un autre. Euh, à une, euh, mmh donc euh, ce que j'ai fait à tort à ma relation pour moi, pour moi tu, tu, tu masques derrière une espèce de réflexion philosophico-existentielle le simple fait que tu as fait un choix dont es pas, que, ton, que ton subconscient que ton inconscient ou que ton paraconscient peu importe comment on l'appelle euh, réfute, il y, y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme là je ne sais pas ce que c'est il a l'air d'être bien brave mais tu sens inconsciemment que ce choix est foireux et tu abrites tout ça derrière une grande méditation quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de méditation mais j'ai des peurs j'ai des peurs, euh, j'ai peur de, de, de l'échec non, j'y crois pas ça, ça, la, même, même toi, c'est des mots qu'on prononce sans savoir ni pourquoi on les dit, ni à qui c'est de la psychologie de comptoir ça j'ai peur de l'engagement, il a peur de l'engagement, on dirait ce que je devais réciter pour M6 là. Ils ont peur de l'engagement, j'arrêtais pas de dire mais c'est des conneries, ils ont pas du tout peur de l'engagement, simplement c'est l'autre qui leur plaît pas ou qui est pas au niveau. Non, non, mais il faut dire qu'ils ont peur de l'engagement, bon d'accord. Euh, non, non, mais ça, ça c'est du ça c'est du charabia, ça. Non, je pense qu'on est prêts tous les deux. On a, on, a t on est tous les deux divorcés. Euh, euh, voilà, on est tous les deux parents. Je pense qu'il y a un choix conscient qui est fait de, de, du profil l'un de l'autre. Oui, conscient. Euh, tu viens de le dire. Oui. Conscient. Oui, oui. Il oui. y a un oui, choix bien conscient. Il y, y a des critères de sélection à l'entrée. Voilà. Il <rire> y a un choix conscient. Mais si ce choix est aussi conscient, ça veut dire qu'il se fait par, par alternative, par opposition victorieuse à d'autres options. Moi, ce que je t'invite à faire, moi, tu n'as pas à m'écouter, tu n'as pas à t'exécuter, tu n'as pas, pas à décider que j'ai plus raison que les autres. Je te demande simplement de penser, enfin, je te suggère de penser plus aux autres options qui s'offrent à toi. Je, je, tu, on sent quelqu'un qui est en train de miser. Sur, un, sur une crypto, sur une action, sur un actif avec toute son intuition qui lui dit ah, « peut-être, fais peut-être peut pas ça. » Ah oui, c'est tout à fait ça. Ah ben merci de le confirmer, on a mis 39 minutes à y arriver à cette conclusion. Réécoutez ah. la, conversa ré la conversation au début et vous verrez que, objectivement, en vous départissant de tout préjugé, vous verrez que ça n'était pas du tout la façon dont tu me présentais cette, cette personne il y, y, y, y, y, y, y a trois quarts d'heure. Pas du tout. Ah non, mais ça, ça n'exclut pas l'affection que j'ai pour lui, l'attirance que j'ai pour lui, les, les, les moments de qualité et, et de, de, de, de, de, que je passe avec lui. Tu viens, me tu viens, tu viens de me répondre oui, c'est tout à fait ça à ma proposition oui, à tu mis sur le mauvais cheval je te dis que quand non, on a commencé cette bah, conversation il y a trois quarts d'heure ce n'était pas du tout la façon dont tu nous présentais cet homme ah oui non ça, je, je peux entendre ce que tu dis mais effectivement je sens que quelque chose ne va pas et que... Et oui que mais parce que je te l'ai fait accoucher je t'ai fait accoucher de cette sensation réécoute la conversation au début tu nous disais absolument pas ça D'accord, non, bien sûr que je vais la réécouter. Récou C'est dans le but de, de, de comprendre et de, et de, de pouvoir... Euh... Tu as deux panneaux de direction mmh. contradictoires. Tu en as un de la raison mmh. et un de, du, du, du ventre, comme disait, comme disait Cochet, il faut penser ses sensations. Et euh, tu en as un qui te dit, euh, euh, vos, vos dix prochaines années, pour, pour rejoindre vos dix prochaines années, euh, prenez la 6 et sortez à la, sortez à la bretelle numéro 3. Et tu en as un autre qui dit, euh, prenez la 8 et sortez à la bretelle numéro 2. Et toi, tu es au milieu. Tout à fait. Et maintenant, tu dois faire un choix à écouter ta raison ou tes sensations. Et dans l'immense majorité des cas, tu sais très bien des deux qui a raison. D'abord, il faut que les deux s'asseyent à la même table. Il faut qu'ils soient en mesure de discuter, ce qu'on appelle penser ses sensations. Il faut que tu comprennes avec ton cerveau pourquoi tu ressens ça. Et il faut que tu ressens ce que tu as compris. Et après, il faut que tu il faut que arrives à donner, à, à prendre un parti. Choisir, c'est abandonner. Il faut que tu arrives à abandonner une option. Le problème des femmes, c'est que vous ne choisissez pas parce que ça vous dérange d'abandonner. Le, le, cette sensation de, de, de mise hasardeuse va empirer. Je te conseille de, de réécouter un de mes, une, une de mes études de cas qui remonte à plusieurs années, euh, qui s'appelait euh, Écoute tes ovaires. Écoute tes ovaires, d'accord, je me le note. Enfin, c'était un titre provisoire, je ne sais plus. Si tu tapes Stéphane-Edouard, machin, ovaire au pluriel, je suis sûr que tu vas la retrouver. Et c'était une femme, à qui on passe le bonjour d'ailleurs. C'était une femme euh, qui avait un compagnon, je crois, qui se droguait, ou je ne sais pas quoi, et euh, qui, euh, de, matériellement, faisait tout pour que ça fonctionne, mais euh, dont l'intuition, la sensation, le corps, etc., lui disait « Casse-toi de là oh. !» Toi, je dis pas qu'il se drogue, mais manifestement, il y a quelque chose qui te dit « Casse-toi de là !» Donc, tu dois comprendre qui te parle, qui te dit « Casse-toi de là !» pourquoi ce on te dit casse-toi de là et, et à la fin tu dois faire un choix et ça je ne sais pas pourquoi tu dois te casser de là je n'en sais rien c'est ton choix oui, oui. Mm -hmm. ah oui j'entends bien j'entends bien et, et, euh, ouais, ouais, je comprends tu, tu, vers quelle réflexion tu veux m'amener. Am, mm. voilà ça sera tout pour aujourd'hui mais en tout cas, je te, te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'apporter ton expertise. Euh, C'est très généreux de ta part. Et euh, je te souhaite bonne continuation et bon courage à tous les auditeurs pendant cette période de confinement. Et prenez soin de vous. Voilà. Et ben bah également, et profitez du confinement pour ingurgiter les contenus que vous n'avez pas le temps d'ingurgiter au, au cours de l'année, où vous dites que vous n'avez pas le temps, que vous êtes débordé, que vous êtes à droite et à gauche, etc. Et bien là, c'est le moment. On rattrape ces séminaires, on rattrape ses conférences, on, on profite de ces études de cas si on est VIP, ou on va faire un petit tour sur le sur les sites pour voir les derniers articles. Voilà, au revoir, euh, au revoir. Léna. À bientôt. Oui, est-ce est que je peux te parler en offre, rapidement Oui, je te rappelle. Un petit détail. Deux secondes, je te rappelle. Merci, à tous. Merci.